Bon matin, bonjour ou encore bonsoir. Mon nom est Stéphanie et je suis une entrepreneure établie depuis maintenant 10 ans à Rwanda. Ville que j'ai choisie pour y élever mes enfants, développer ma carrière artistique, m'y impliquer et où j'ai choisi de fonder mon entreprise il y a bientôt 4 ans. Ce n'est plus une surprise pour personne, Rwanda est actuellement dans une situation lourde et très complexe. Mais, mardi dernier, j'ai dîné avec d'autres entrepreneurs qui, comme moi, malgré un leadership essoufflé, ont encore la conviction profonde qu'ensemble, on peut changer les choses. Nous avons donc rédigé un manifeste pour faire entendre la voix des travailleurs-travailleuses autonomes, des entrepreneurs-entrepreneurs et des actionnaires de petites et de moyennes entreprises basées à Rouyn-Noranda, qui sera ensuite déposé comme mémoire dans le cadre des consultations publiques. Vous êtes vous aussi, entrepreneurs, je vous invite à lire notre manifeste, à y adhérer publiquement ou anonymement, parce que oui, Certains ont peur que leur réputation soit atteinte, que leurs amis cessent de leur parler, parce qu'en ce moment, la division règne à Rwanda. Plus que jamais, il est grand temps qu'on soit créatif, innovateur et audacieux afin de trouver tous ensemble des solutions qui concilient les intérêts de l'entreprise opérante et de la communauté, de se montrer à la hauteur des humains de grande valeur que nous sommes. Du fond du cœur, merci de partager dans vos réseaux respectifs.